Je suis Jean-Paul Augereau, je suis le président de l'association Agir Ensemble et du fonds de dotation Safe Water Cube que j'ai créé en août 2016. L'objectif de cette association est de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'eau potable dans le monde. En fait, la fontaine Safe Water Cube, c'est un cube qui mesure 1,20 m de haut sur 50 cm au carré qui fonctionne sans aucune électricité, sans aucun produit chimique, qui a cinq étapes de filtration. La dernière filtration est une filtration céramique qui permet d'empêcher les bactéries et les virus de passer. L'intérêt de La Fontaine, c'est de potabiliser n'importe quel type d'eau et de potabiliser 1000 litres d'eau à l'heure. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable et il y a plus de 2,5 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la qualité d'eau qu'ils boivent. Autour de, de la fontaine, eh bien, on a toute une économie durable car il y a les formations des populations à utiliser la fontaine et les personnes qui sont responsables des fontaines sur place sont ensuite rémunérées par l'ensemble des familles du village. Donc tout le monde participe au bien de tout le monde. En un an et demi, à fin décembre, eh bien, on aura installé environ 135 fontaines dans 12 pays euh, du monde on fait financer toutes ces fontaines grâce à des dons. Eh bien, l'objectif est de réussir à financer 500 fontaines par an.